今日 7 purée。purée ça me fatigue. Ça me fatigue. Et Tu me Tu Ça me Ça me wa, Et, Dakara, ça me gonfle. Il a eu l'acheté à Tamaga Okikunaru. Oh, ça me gonfle. Ça me gonfle. Tu me gonfles. Tu me gonfles. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Au côté terreur, en tout cas, c'est énervant. Tu m'énerves. Mais toi là tu m'énerves. Ça me prend la tête. Ça me prend la tête. Oko t'es atamamo. il acte à ta maman. Au moins que quand ça me prend la tête. Ça me prend la tête. T'es fini? tu me prends la tête. Tu me prends la tête. Ça me casse les pieds. Ça me 足、